News. La ville de New York a été prise d'assaut ce matin par des envahisseurs venus de l'espace. Pour rappel, ils sont apparus en orbite à 18h12 UTC hier soir. Le vaisseau mère est resté en orbite et une navette est descendue sur New York à 7h14 ce matin, déjouant apparemment tous les systèmes de défense pourtant réputés infaillibles. Journaliste véreux Scribouillard incompétent Robam, Nous avons envoyé le 42e d'infanterie et les commandos, tous spécialisés conflits urbains. Mais les civils sont sur place et la panique n'aide pas à progresser. Nous vous envoyons seul sur place pour infiltrer leur ligne et détruire la navette. Avez-vous compris Vous partez immédiatement, l'hélico vous attend. Affirmatif, mon général. On arrive sur la ville, chef. Mais j'ai pas de nouvelles de la tour de contrôle. Elle est sûrement détruite. Je vous toucher On est repéré. Il faut se poser tout de suite La ville est de l'autre côté de l'Estriver. On pourra pas y aller. On va se poser à Brooklyn Bridge Park et vous devrez trouver un véhicule pour la traverser. Le commandement vous attendra au croisement de Center Street et Chambers. à 0800 pendant 15 minutes. Copie. Affirmatif. Je traverse Brooklyn Bridge pour rendez-vous au point alpha à l'angle de Chambers et Center à 0800. Parfait. Bonne chance Robin. dans ma voiture Ok, j'arrive. Merci. Est-ce que vous êtes de New York Oui, pourquoi Qu'est-ce que vous savez de la situation Leur navette s'est posée sur le port de commerce de New York et tout est bloqué. Le croisement de Chambers et Center, vous connaissez Le parc de l'hôtel de ville Bien sûr, c'est juste de l'autre côté du pont. Vous pouvez m'y amener au plus près D'accord, je vous dois bien ça. Les gens sont devenus fous. C'est pas une guerre, c'est une extermination. On va prendre ce pick-up. Allez, démarre Attention ah. La voiture est morte, faut continuer à pied. Par ici Montez dans notre blindé n'arrive pas à vaincre le champ de force que produit la navette. Prenez le tunnel Hollande là, il va au port de commerce au sud. Commandant, on vous prend des kits de plongée. J'ai une idée. Pas de bruit une fois la marine a traversé. Je veux arriver tout près de la porte d'où sortent les troupes de la navette. Oh, ok, j'ai compris. Chut. Allez, on rentre juste après le dernier soldat. On dirait que la cabine de pilotage est là. Bravo. Le pilote est là. Tu connais pas ma langue, mais tu dois comprendre si je pointe mon arme sur la plus grosse de tes têtes, hein Et c'est juste les premiers. D'autres vont venir.